Nous vivons dans une époque où l'information est devenue pratiquement accessible par tout le monde, peu importe l'endroit ou le moment. Cependant, beaucoup ignorent encore certains faits sur l'Afrique. Certains pensent encore que l'Afrique est un pays, ce qui est vraiment faux. L'Afrique étant le troisième plus grand continent au monde par superficie, après l'Asie et l'Amérique, il a pris 54 pays et donc 54 capitales. Aujourd'hui je vous présente tous les 54 pays africains et leurs capitales. Alors regardez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification. Ceci pourra me permettre d'investir beaucoup de temps et m'encourager à partager plus de vidéos pour la communauté. L'Afrique compte à ses jours 54 pays dont 4 îles. Au nord, la partie nord de l'Afrique compte 7 pays qui sont l'Algérie avec pour capitale Alger, Égypte avec pour capitale Léquerre Libye et sa capitale Tripoli Maroc et sa capitale Rabat Mauritanie et sa capitale Nouakchott Tunisie et sa capitale Tunis Et le Tchad et sa capitale Djamena. Afrique du Sud La partie sud de l'Afrique est constituée de 10 pays qui sont les suivants Afrique du Sud et sa capitale Pretoria Angola et sa capitale Luanda Botswana et sa capitale Gaborone Lesotho et sa capitale Maseru Malawi est sa capitale Lilongwe, Mozambique et sa capitale Maputo, Namibie et sa capitale Windhoek et Swatini, ou l'ex Swaziland et sa capitale Mbabane. Zambie et sa capitale Lusaka et le Zimbabwe avec pour capitale Harare Afrique de l'Est La partie orientale de l'Afrique est composée de 10 pays qui sont Djibouti et sa capitale Djibouti Éthiopie et sa capitale Addis Abeba. Érythrée est sa capitale Asmara. Kenya est sa capitale Nairobi. Ouganda est sa capitale Kampala. Rwanda est sa capitale Kigali. Somalie et sa capitale Mogadiscio. Soudan et sa capitale Khartoum. Soudan Sud et sa capitale Djouba. Et la Tanzanie avec sa capitale Dar-Salam. Afrique de l'Ouest. La partie ouest de l'Afrique est composée de Benin avec, avec sa capitale Porto Novo Burkina Faso avec sa capitale Ouagadougou Cap Vert avec sa capitale Praia Côte d'Ivoire avec sa capitale Yamoussoukro Gambie avec sa capitale Banjoul Ghana avec sa capitale Accra Guinée avec sa capitale Conakry Guinée-Bissau avec sa capitale Bissau Libéria avec sa capitale Monrovia Mali avec sa capitale Bamako Niger avec sa capitale Niamey Nigeria avec sa capitale Abidja. Sénégal avec sa capitale Dakar. Sierra Leone avec sa capitale Freetown. Et les Togo avec pour capitale Lomé. Afrique centrale Burundi avec sa capitale Bujumbura, Cameroun avec sa capitale Yaoundé Gabon avec sa capitale Libreville Guinée équatoriale avec sa capitale Malabo. République centrafricaine avec sa capitale Bangui. République du Congo avec sa capitale Brazzaville. République démocratique du Congo avec sa capitale Kinshasa et Sao Tomé et Principe avec sa capitale Sao Tomé. Nous complétons cette liste avec ces différentes îles qui constituent aussi l'Afrique. Nous trouvons le Madagascar avec pour capitale. Antananarivo, Maurice avec sa capitale Port-Louis, Seychelles avec sa capitale Victoria et les Comores avec sa capitale Moroni. Voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose aujourd'hui. Laissez-moi une grosse pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dites-nous en commentaire si vous nous suivez de quel pays si vous êtes en Afrique. Et si vous êtes ailleurs, dites-nous lesquels de des 54 pays vous avez aimé. Merci, à très bientôt.